Yo les gras, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau plugin, un nouveau plugin de chez Acoustica. Enfin, c'est plutôt deux nouveaux plugins qui sont très utiles. Alors, à la base, ils sont destinés pour les guitaristes, mais je vais te montrer, comme d'habitude, lorsque je reçois un plugin, les différentes façons de l'utiliser. En gros, si tu veux, ce que je vais te présente aujourd'hui, c'est un ampli de guitare et une distorsion. Pour faire simple, et je vais te montrer comment on peut les utiliser de façon diverse, bien sûr sur une guitare, mais aussi sur des kicks, sur des drums, éventuellement sur des leads. Voilà, c'est les plugins Acoustica, très très efficaces très pro, ça sonne direct, Voilà, il y a plusieurs modèles de distorsion, plusieurs modèles d'amplification, tu vas pouvoir déplacer un peu tes micros, etc. Je vais te présenter le plugin, un petit peu les boutons, et ensuite on va, comme d'habitude, se mettre en utilisation sur différentes pistes, drums, kick et guitare, différentes utilisations. Du coup, on va passer direct à la vidéo d'explication, let's go Donc nous y voici, voici les deux plugins. Donc on a l'Aero qui sera un peu plus la distorsion et l'Aero amp qui sera l'amplificateur guitare en gros, voilà où tu vas pouvoir choisir. Donc je vais te montrer comment tu vas pouvoir passer de ça à ça. Ok, donc c'est simple, je te montre les plugins. Juste un seul plugin m'a permis de passer de ça à ça, en gros. Donc ici, on a laéro donc destiné à la guitare. Donc on va retrouver quoi On va retrouver le module d'entrée, donc tu vas pouvoir augmenter le volume d'entrée. Tu vas pouvoir augmenter grâce au trim le volume d'entrée dans ton amplificateur. Tu vas pouvoir gérer ton volume de sortie avec le Wattpod. Bien sûr, tu as un knob. D'accord Pour gérer, en gros, le dry and wet avec le bouton mix. Tu as également le bouton mono. Donc, pour passer à mono ou laisser un stéréo. Tu as également aussi le low latency. Donc, en gros, tu vas pouvoir faire de la prise de guitare instantanée. Utiliser l'ampli. Tu vois pouvoir écouter comment ça joue. Et du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir avoir de la low latency. Parce que forcément, les plugins acoustiques, il y a un petit peu de latence. Tu as aussi, pour diminuer ton CPU, low latency mid, high quality, en gros, voilà. Donc, si tu enregistres avec ta guitare, tu te mets un low, et une fois que tu écoutes, tu peux te mettre un high. Tu as le bouton bypass, tu as le bouton filtre pour activer un filtre, tu as ici les boutons X et Y qui vont déterminer, en gros, le placement de tes micros dans la pièce pour faire la captation, donc plus ou moins proche, plus ou moins à gauche ou à droite, la perfection, et ici, en gros, tu vas pouvoir venir choisir les différents types d'amplificateurs. Voilà, donc il y a une version gratuite, là c'est la version complète donc si je te fais écouter ma guitare sans mes amplis, ok donc là je vais commencer à bidouiller un petit peu notre ampli si j'arrive à le récupérer alors on va commencer par choisir une sorte de distorsion euh, on va aller sur une UK hop bon, on va tester celle-ci OK. Ensuite, on va partir sur une dynamique. Alors, je suis désolé, pour les craquements, en fait, c'est le plugin. Hein, lorsque tu vas bidouiller un petit peu dans ton plugin, ça va forcément faire des choses comme ça. Donc, du coup, je fais petit réglage, je te fais écouter. OK. Et ensuite, tu as également aussi des presets, donc Classic Pop, etc. Donc, si par exemple, tu prends le preset Classic Pop numéro 1. Donc là, je vais détruire en gros les réglages que j'ai faits. Euh, donc ici, je vais cliquer sur ça. Voilà, en gros, avec des presets rapides, tu, les, tu viens les régler très facilement. Ok, ensuite, tu peux également utiliser... Donc, l'aérostomp sur tes drums. OK. Et donc là, ça va carrément créer une sorte de distorsion. Et tu vas te retrouver donc dans celui-là. Plusieurs effets. Le type d'équalisateur. L'effet de saturation ou de distorsion que tu veux. Volume d'entrée dans la saturateur. Volume d'entrée général Mono ou pas. Sortie. Dry and wet. latency. Exactement pareil. Est-ce qu'on active l'EQ Est-ce qu'on active l'EQ avec une sorte de petite coloration Donc, je vais te montrer les réglages que j'ai fait éventuellement sur ces drums-là, voilà, donc j'ai choisi ma distorsion, j'ai choisi mon type d'équalisateur, je suis venu un petit peu réduire les mids, en gros. Ici. Donc, assez efficace. Tu peux aussi également le mettre sur un kick. Donc, moi, je l'ai mis carrément sur mon groupe de kick. Donc, avec... Juste avec des petits réglages, j'ai fait un équilibrage de volume également aussi ici. Donc tu vas voir, hop, on va s'écouter les pistes. Je vais faire le petit programme qui va bien à chaque fois pour hop, activer et désactiver. Du coup, maintenant, je vais te faire écouter avec et sans et tu verras la différence. Donc voilà, C'est un plugin super utile une sorte de distorsion d'amplification à la base destinée à la guitare mais tu l'as vu lorsque tu rajoutes de la distorsion de la saturation sur tes drums ils deviennent plus présents ils ont, on range un petit peu la, la dynamique on range un petit peu l'impact pareil pour le kick ça fait remonter les fréquences basses ça, on entend bien le, le top kick qui pump voilà, c'est juste avec un plugin donc j'ai fait vite fait une sorte de petite écolisation sur la guitare j'ai rajouté délai révers parce que sinon elle sonne très sèche ok mais après il n'y a vraiment que ce plugin dessus donc si tu écoutes tout simplement Donc voilà les gras, c'était la présentation du dernier plugin Acoustica AeroStamp AeroArm. Donc tu l'as compris, c'est un amplificateur destiné à la base pour les guitares qui va être super efficace avec différents types d'amplificateurs britanniques, américains, etc. Tu vas retrouver aussi une distorsion avec des potards mid, load, EQ qui sont très intéressants. Différents types de distorsion, différents types d'équalisateurs à l'intérieur destinés les deux à la base, à la guitare, mais comme tu l'as vu, tu peux appliquer ça sur un kick, tu peux appliquer ça sur des drums, tu peux appliquer ça aussi également sur un lead. Le plugin est super efficace, commence en habitude. Chez Acoustica, voilà, je vais pas te mentir, ça reste mes plugins préférés. Si tu es abonné à la recette, je risque de vous faire gagner un abonnement chez Acoustica pour avoir les plugins, les mêmes plugins que moi. Voilà, donc tu pourras avoir accès, je choisirai un parmi les abonnés de la recette sur le site, je te mets le lien. N'hésite pas à checker ça. À attendant, j'espère que la démonstration t'a plu, j'espère que tu verras comment utiliser aussi des distorsions et des amplificateurs. Je vous dis à très vite. Choliga